Les gens qu'on croise au coin des rues, qui nous demandent leur ou leur rue, on ne les revoit plus. Les gens qu'on croise au coin des rues, au bout d'une heure ou au bout d'une Même si parfois au coin des rues On croise une âme qu'on voit nue Qu'on a toujours connue Attention à bien changer de rue Et disparaître comme si on avait un but Comme si on avait Elle vous a demandé sa rue, mais elle a dit vous et non tu, elle ne vous a pas vu. Surtout ne pas perdre de vue que vous êtes une personne croisée dans la rue, vous êtes un inconnu. Lui avait donné sa rue Et du sourire qu'elle a rendu Elle a donné bien plus Même si vous vous sentez perdu Abandonné Un peu comme à la rue Ni repensez. Ne pas retourner au coin de rue, elle ne vous a pas attendu, vous ne l'y trouverez plus. Effacez tout ce qui n'est pas venu et se faire doucement à l'idée convenue qu'on la reverra.